T'as volé ma vie, t'as volé mon cœur Et t'es reparti, t'es reparti, ma vie, mon exigence, mon amour. Mon de nous fatiguer par les nuits de notre bébé Tu tout est là tout est là dans cette caisse sans bois Pas plus haut que ça si tu veux faire de moi un jour ton plan a hein, Je ne t'en veux pas